Donc ici comme vous pouvez voir, on n'a pas de possibilité ici de rentrer notre code, on a bloqué notre iPhone, on va donc ensemble le restaurer. Êtes-vous certain de vouloir établir les réglages d'origine de l'iPhone Tout votre contenu multimédia et vos autres données seront effacées la version la plus récente de l'iPhone sera installée. iTunes vérifiera la restauration auprès d'Apple. Une fois cette opération terminée, vous pourrez choisir de restaurer vos contacts, calendrier, messages de texte et autres réglages bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo aujourd'hui après plusieurs demandes je vous fais une vidéo pour savoir comment débloquer déverrouiller restaurer un iphone bloqué sur le code ce qui veut dire que il peut arriver que vous vous souvenez plus de votre code il peut arriver que vous avez trouvé un iphone il peut arriver que quelqu'un dans votre famille ait perdu le code je vais vous montrer ici comment déverrouiller cet iPhone et revenir à l'état d'origine. Alors quand je dis à l'état d'origine, attention car cette technique va complètement effacer votre iPhone. Alors si vous avez des choses à l'intérieur, tout va disparaître. Et pour cette technique, il va vous falloir un PC sous Windows avec la dernière version d'iTunes ou un Mac avec la dernière version d'iTunes. Alors tout de suite, on va commencer. On va prendre donc l'iPhone, que on va éteindre tout de suite. On éteint, on fait glisser. Alors, une fois que l'iPhone s'éteint, on attend quelques secondes. Ici, ça va être très important. Jusqu'à la version 6, la technique va fonctionner. Ça veut dire que maintenant, une fois que vous avez éteint votre iPhone, on va prendre le câble Lightning. Mais juste avant de mettre le câble Lightning, on va appuyer sur le bouton. Off. Ce qui veut dire que tout de suite, avant de mettre le câble, on va appuyer sur le bouton tout en bas de l'iPhone en le gardant enfoncé. Vous gardez enfoncé et vous insérez votre câble Lightning. Ici, c'est parti vous le gardez enfoncé. Et comme vous pouvez voir, l'iPhone s'est tout de suite mis en mode DFU. Et là, vous allez avoir accès à iTunes et, et à la réinitialisation de votre iPhone. Et repartir comme neuf. Maintenant, on va aller voir sur le PC comment ça se passe. Alors, comme vous avez vu, on a gardé le bouton Home. Enfoncer tout en branchant le câble Lightning. Maintenant, une fois que vous avez fait cette technique, iTunes vous met tout de suite, instantanément, cette fenêtre qui nous dit « L'iPhone iPhone a rencontré un problème nécessitant sa mise à jour ou sa restauration. » Voilà, donc ici, on va devoir ou restaurer ou mettre à jour notre iPhone. On va continuer sur la lecture.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 toutes les données vont être effacées. Vous n'allez plus rien avoir, ni contact, ni photo, si vous n'avez pas fait auparavant une sauvegarde avant. Donc attention avant de faire cette technique. Annuler, bouton, restaurer, bouton. On va restaurer l'iPhone comme s'il était neuf. Êtes-vous certain de vouloir établir les réglages d'origine de l'iPhone iPhone. Tout votre contenu multimédia et vos autres données seront effacées. La version la plus récente de l'iPhone sera installée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 avec l'idée Apple et le mot de passe Apple du compte, on va pouvoir récupérer ses contacts. Restaurer et mettre à jour par défaut bouton. Vous êtes mise à jour du logiciel de l'iPhone. Une fois qu'on lui a demandé de mettre à jour, on a cette fenêtre qui suit qui est le contrat que l'on doit accepter. Suivant par défaut, enregistrer, refuser, accepter par défaut. On bouton. accepte. Une fois qu'on a lancé cette procédure, on arrive sur le résumé de ce qui se passe au niveau de notre iPhone mode récupération de l'iPhone le logiciel de cet iPhone est en cours de téléchargement par iTunes et sera utilisé pour restaurer votre iPhone une fois cette opération voilà donc après toutes ces étapes on va pouvoir allumer notre iPhone et comme vous voyez ici l'iPhone est remis à neuf comme si il était sorti de sa boîte mais plus rien n'existe dans l'appareil voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura montré comment restaurer complètement ainsi que comment le mettre à jour, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus au maximum, à s'abonner à la chaîne, à partager un maximum, à liker, moi je vous dis un grand merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à me mettre des commentaires, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine, salut